C'est ça. We'll わあ、 did okay. it Après t'as game over hein, Quoi mon jeu Oh, Aïe T'inquiète ça marche Oh non il y avait des anneaux on est au même endroit de soi Thank <laughs> Ouais. Si on arrive en 3 secondes euh, ouais, plus... ouais donc euh, on a tout on... on va parce que. Il a fait le piège mais il tape plus. Bon on va ça y aller aussi <rires> tu peux tout utiliser, boss Ouais, ouais, tu ouais, ouais, on me bosse. No, no, no. Oh non Non, non, non, non. 就回 C'est pas la manette avec quelqu'un Qu'est le problème Euh... problème Qu'est-ce ah, ouais. que c'est Le hein? problème mec dedans par eux là et lui il descend pas En fait, un, si meurs, bah, sûr, ouais de toute façon le... on est au boss après je peux t'aider ok bah ouais moi je prends une manette aussi qu'est ah, oui, oui. ah, qu ce que tu fais ah oui oui Non mais tu fais ah ah je peux pas le tuer parce que non je peux le tuer avec mes queues parce que ça fait un minute du coup brûler ça ce bout d'un coin Mais courbe, oui, là, bon ouais. bah, parce que tu maintenant ah on a deux minutes par an mais pourquoi tu touches pas haut oui, il y a une boule mais, mais j'arrive à le toucher <rire> avec mes hélices mais à chaque fois tu oh, vas à l'eau on va faire celui-là non je l'attaque ah vous l'attaquez quand il descend mais laisse moi le feu attaquer parce que toi tu parles à nous mais il va pas la nuit tu ah tu cours quand si tu me laissais, pas, en fait. si avec tel, tu tu tu tu tu tu tu tu mais tu tu tu tu tu à attaquer, euh. faut quoi faire? Tu vois, il faut l'attaquer. Un... Mais, toi, tu, tu fonces dedans aussi. Ah, attends, ah, attends. Ah, attends. Tu peux ah, l'attaquer avec tes hélices. Avec ta queue, je veux dire, quand tu voles. Ah. Bon, <rire> j'arrête de choses. j'allais j'ai non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, en fait ah oui je cours. <rire> hey, il y a 9 minutes. si je l'utilise taise Hein Si j'utilise Taise Ouais et puis ça marche au moins Bah oui ouais, Bah si. oui Ouais mais faut pas que je, je meurs euh, avant Bah non mais faut que tu l'utilise Bah non mais faut que tu c'est cool je trop lent laisse-moi revenir hein. Le au moins Mais qu'est-ce trop hein. Mais arrêtez Vous me mets pas c'est ça Ça Pourquoi le robot Il y a qu'est-ce que tu fais là? Tu triches. Ah mais voilà, Il te voit pas aussi? Ah non. non? Oh non, ça encore. De quoi? Ça bugger Oh non, mais non, domine, là. Ah, il est là. Ah. Thank you.